qui est en train de se construire avec une véritable convergence entre les syndicats, les gilets jaunes, les jeunes, les écolos, tous les gens qui sont en colère, commencent enfin, au bout d'un an, à se dire qu'il bah, va falloir s'y mettre tous ensemble, Le combat est le même D'une manière ou d'une autre, oui, parce que de toute façon, ce qui... Ce qui est la cause de notre mal à tout un chacun, c'est d'une manière générale tout ce qui découle du système en place, le capitalisme. Le problème des retraites et des points qui vont baisser, c'est de l'appauvrissement du travailleur. Donc ça fait partie de ce que cherche à faire le capitalisme de taper dans notre poche et pas dans ses poches, pas dans les poches des actionnaires. Et par rapport à ça, je pense qu'on est tous d'accord. Moi, je, je me mets là-haut. pas les mêmes mots parce que capitalisme est vivant et qui veut mieux dire productivisme, mais globalement, on parle de la même chose. Et euh, on, je dans votre phrase tout à l'heure que, que vous, tiriez, vous tirez la sonnette d'alarme depuis un an et que euh, vous sentez quand même qu'à un moment donné bah enfin vous avez de l'écho que, que, que... Alors on va rendre à César ce qui est à César les copains du syndicat ils tirent signal, le signal d'alarme depuis vachement longtemps nous on le tire effectivement depuis un an il y a beaucoup de gens qui veulent mais là peut-être que euh, ce, ce mouvement sur les retraites montre qu'on peut y arriver tous ensemble et arrive à, à agréger toutes les colères ce qu'on n'a pas forcément réussi à faire peut-être que la colère n'était pas assez forte. Moi je sais que dans la marche euh, jeudi euh, sur SR, il y a des personnes qui sont venues trouver. j'avais le gilet jaune et qui m'ont dit euh, « mais c'est grâce à vous que la mobilisation » parce que ben bah, voilà on a montré aux gens qu'il fallait sortir dans la rue, qu'il fallait se bouger et il y en a beaucoup qui attendaient une occasion, des grosses dates, les gens ils aiment bien une grosse date, là c'était une grosse date annoncée par autres, les autres médias y compris avec les gros mouvements de grève. Transports et il y a beaucoup de gens qui manifestement trouvaient que c'était la grosse date qui suffisait à bouger. Néanmoins, euh, pour être les jaunes, on sait bien qu'une date ça suffit pas. Là, il faut construire euh, une mobilisation dans la durée. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec les amis des syndicats qui ont plus l'habitude de construire des choses dans la durée. Vous pensez que ça y est Ça y est, on est dans une position où on est en pleine convergence de doutes En tout cas, ouais. Là, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'on l'espère, mais là, je pense qu'il y, y a de doutes pour personne. Il fallait voir le cortège à Auxerre, il fallait voir les images des cortèges à Paris. Il y avait du jaune, il y avait du rouge, il y avait du rose, il y avait du vert. On était tous là. Et c'est en y allant tous qu'on va y arriver. Euh, Est-ce que vous avez le sentiment que... que... Le, le combat que vous êtes en train de mener la, les, les mobilisations qui sont en train de se faire pour, contre la réforme des retraites mais on vous dit bien que ça va bien au-delà la, la ah, mobilisation complètement, mais comme nous, euh, ce qu'a qu qu fait sortir le gilet jaune, c'était un épiphénomène de la taxe des carburants et derrière ça cachait l'iceberg de réformer un système qui ne met plus l'humain au centre de son fonctionnement et là, la retraite est un épiphénomène c'est juste un, un symptôme d'un système malade Lequel la plupart d'entre nous a envie de goûter et souhaite passer à une alternative. Donc on est, on est vraiment sur des petits phénomènes qui arrivent à agréger les luttes. Mais l'essence de la colère, elle est la même pour tout le monde. Il n'y a pas assez de pognon, il n'y a pas assez de pognon. Parce que le pognon, on va le prendre que dans le, le, les poches du peuple, que dans les poches des travailleurs. Et qu'on fout la paix aux actionnaires, qu'on laisse s'enrichir. Et vous pensez que le mouvement va prendre de l'ampleur désormais En tout cas, je l'espère. Mais nous on est super bon en espoir, les Gilets jaunes, ça fait un an qu'on espère, on peut continuer. Ouais, c'est pas acquis. J'y croirai quand je le verrai. on ouais. y a souvent plus, donc il y a des choses, maintenant il faut que je les vois pour les croire. Vous êtes prudente. Voilà. Parce que là, la, le gouvernement commence à lâcher du lest, on a vu les agriculteurs, on a vu la, les policiers qui ont obtenu des, des, des avancées sur leurs revendications. Et puis finalement, il, brique par brique, on a le sentiment que le, le gouvernement est en train de, de.. Ouais, mais comme il a déjà fait ça les autres fois, est-ce que ça va encore marcher Je ne suis pas sûr. La colère, elle est là, elle est vraiment là. La question c'est euh, lundi, combien il y aura de personnes qui seront encore en train de faire rêve, et est-ce que ça aura réussi à faire ça dans d'autres euh, corps de métier pour L'instant, on est vraiment dans les spectatives et on est là pour ça. Euh, et, voilà. mardi, votre et mardi, une grosse mobilisation. Mardi, ce sera pas boom, encore ouais, bah, Il faut, puisqu'ils ne veulent pas partir tout seuls, on va les aider à trouver la C'est quoi le programme de euh, mardi Mardi, ici, il euh, y aura des, des petites surprises en matinée. On a une grosse AG à partir de 11h30 devant la mairie. On inviter tout le monde pour venir s'exprimer et pour essayer de. nager et après euh, euh, euh. ah euh, ce sera plutôt le matin les, les trucs qui swingent un peu voilà passer par les réseaux secrétaire okay, du syndicat FO des enseignants et euh, là bah, on participe avec l'intersyndicale FO FSU Sud et CGT euh, à cette action de, de, de tractage euh, c'est pas auprès... la première fois que vous faites ça non non non c'est une action qu'on fait euh, c'est souvent euh, quand il y a une mobilisation qui est en train de se lancer pour euh, alerter la population et puis pour, pour leur expliquer un petit peu le, le, la situation dans laquelle on est et euh, ce, qui, ce qui cause notre, euh, notre révolte et notre envie de se, se mobiliser et de, de se mettre en grève aussi et de, de bloquer le pays pour, euh, pour faire entendre que cette réforme elle est insupportable et qu'il euh, faut absolument qu'elle soit tirée. Mais là, on est dans un contexte particulier justement, où justement il y a une mobilisation qui est lancée et qui commence à prendre de l'ampleur et, et, et une grève... qui qui, qui se généralise. Alors, euh, vous pensez que là, on est à un tournant oui. Ouais. Oui, oui, je pense qu'il y a un vrai enjeu euh, qui, est, qui, est, euh, qui, est, qui est en train de, de se, se produire. C'est que, clairement, euh, la population, les, les gens, les travailleurs, sont, euh, sont dans le refus de la politique qui est menée, euh, qui euh, détruit l'ensemble de nos acquis sociaux. Et là, c'est vrai que cette réforme des retraites, c'est la goutte d'eau qui fait des bords et qui fait qu'il euh, y a une réelle volonté de dire stop, de mettre... Euh, un vrai arrêt à cette politique en demandant déjà, dans un premier temps, le retrait qui sera une première étape pour montrer qu'on a été entendu. Et puis, après, à partir de là, euh, voilà, pas laisser se dérouler non plus le fil des réformes qui sont prévues et qui vont détruire l'ensemble des acquis sociaux, euh, mais euh, au contraire, pour nous, euh, résister, euh, revendiquer et reconquérir les droits qui ont, euh, qu ont été perdus euh, ces dernières années et qu'on n'a pas réussi à. à empêché euh, au niveau de, de, de la mobilisation, qu'on n'a pas réussi à bloquer euh, et, et, et, voilà, et on le que, que la situation se dégrade dans tous les corps de métier et c'est bien pour ça aussi que cette réforme des retraites qui touche tous les corps de métier c'est vrai qu'on entend souvent que c'est euh, beaucoup euh, les euh, transports et les euh, systèmes privilégiés qui sont, euh, qui, qui, sont euh, euh, qui sont mobilisés, en réalité non euh, on le voit là chez les enseignants notamment euh, jeudi il y avait euh, sur le département 129 écoles sur 380 qui étaient fermées, c'est à dire plus d'une sur trois euh, 70% des enseignants ont été en grève, euh, c'est un, un taux jamais égalé et, c'est bien la preuve qu'on voilà, est tous concernés, qu'il euh, qu y a une volonté de se bagarrer et de bloquer le pays par rapport à ça et empêcher que, que, que, que cette réforme soit mise en œuvre. Parce que c'est, on l'a vu dans tous les calculs qu'ils ont faits. Le principe même de la retraite, la retraite par point, c'est de pouvoir faire baisser la valeur du point et donc faire baisser la valeur des retraites euh, chaque année. Et puis même sur sa mise en place, ça va être un rallongement de, de la carrière, ça va être partir toujours plus tard à la retraite et avec des pensions de retraite qui vont diminuer euh, énormément. Là, chez les enseignants par exemple, ça peut se monter jusqu'à 1000 euros par mois de baisse de, de pension de retraite. Hmm. De vue de l'extérieur, on n'a pas le sentiment que les syndicats ont été tellement derrière les gilets jaunes, pardon, mais on, on, on a l'impression que là, euh, euh, on se raccroche un peu au wagon, si je puis me permettre. Qu'est-ce que vous en dites ah bah, La mobilisation elle a été menée par les organisations syndicales depuis des années. Euh, si on remonte à il y a là, un an... Du... Là, là, vous êtes avec les gilets jaunes, c'est pour ça que je vous question. Alors là, là oui, il y, y, y a une jonction, euh, en effet, des, euh, des mobilisations et des, euh, de, la, de la colère euh, par rapport à fait gouvernement. Après, euh, il faut se rappeler que l'année dernière, avant le 17, le 17 novembre, il y avait eu le 9 octobre un grand rassemblement, une grosse mobilisation, une grosse journée à l'appel du syndicat FO d'ailleurs, et, et, qui avait été rejoint par les autres organisations syndicales euh, sur des mots qui est sur des revendications, qui sont les mêmes à peu près que celles des Gilets jaunes, et euh, qui demandaient justement l'augmentation du pouvoir d'achat, qui demandaient des conditions de travail améliorées, etc., etc. Donc euh, évidemment qu'on était amené à, à se rejoindre, on s'est rejoint déjà plusieurs fois, hein, puisque l'année dernière, même la sur des questions euh, plus précisément d'éducation, de, de, euh, sur la question de la carte scolaire et des fermetures de classe, les Gilets jaunes avaient rejoint la mobilisation des, euh, des organisations syndicales enseignantes. Euh, on, oui, on se, on se retrouve. Évidemment, quand on a des revendications communes, on a tout intérêt à avancer ensemble et plus on sera nombreux, plus on aura le choix pour faire billet euh, ce gouvernement. Et là, vous pensez que c'est le moment euh, où les choses vont, vont tourner en votre faveur ce combat ah bah en tout cas on fait tout court euh, là la mobilisation et le, le 5 décembre ça a été tellement massif que ça fait évidemment un appel d'air et qu'on a bien l'intention de, de continuer de faire que cette, euh, cette mobilisation soit se poursuive euh, là dans l'enseignement et c'est le cas aussi dans les transports euh, la grève a été reconduite dès hier vendredi elle se poursuit lundi mardi mardi il y aura un temps fort très important de mobilisation euh, à l'appel de toutes les organisations syndicales toutes les centrales syndicale nationale et euh, qui se concrétisera à Auxerre par un rassemblement devant la mairie à 11h30 euh, et à Sens à 18h au rond point Leclerc, euh, ça va être un moment important aussi pour, euh, pour euh, après, les actions sont menées aussi auprès de nos collègues, auprès bah, là comme aujourd'hui, hein, auprès de la, de la, de la population, pour, euh, pour faire entendre nos revendications, pour faire entendre qu'on ne veut pas de cette réforme des retraites et qu'on euh, a tout intérêt à la bloquer. Parce que si on ne la bloque pas, après, on risque d'être euh, fort embêté. Reste que, euh, pour être plus agréable jusqu'au bout, désolé, <rire> ouais. euh, vous êtes quoi Une quinzaine de gilets jaunes, euh, trois représentants syndicaux ça mobilise difficilement quand même. Oui, alors après, on est sur un samedi, c'est un peu le jour fétiche des Gilets jaunes. Euh, hier, et puis même dans le, dans le, avant-hier, dans le, dans le cortège, euh, il y avait des milliers de, de, de représentants, des organisations syndicales. Et, euh, après, évidemment, enfin, moi je ne le dis pas, hein, il y a une brèche qui a été ouverte par le mouvement des Gilets jaunes et qui a permis de rassurer la population aussi et rassurer les travailleurs sur la possibilité de s'organiser et de se mobiliser dans la rue et de faire entendre que, euh, que voilà c'est comme ça qu'on peut gagner. Mais les gens viennent pas forcément. Pour aujourd'hui Aujourd'hui ouais, aujourd bon, là... par exemple. Ah, aujourd'hui c'est un peu particulier. Ouais, non, mais... la, là c'est la première journée qu'on fait suite au. au au 5 décembre c'est le, euh, le, oui, oui, le début après c'est aussi poursuivre c'est entretenir cette mobilisation c'est sensibiliser les, les, les gens qu'on qu rencontre autour de nous et, euh, et faire entendre nos revendications après euh, oui évidemment on s'attendait pas à être, euh, à être 500 euh, aujourd'hui euh, au, au rond-point pour, euh, pour faire euh, pour porter des tracts et pour tracter pour, pour alerter la population. Dernière question sans sortir votre boute de cristal mais vous voyez comment là, le, le mouvement dans les prochains jours, les prochaines semaines parce que là, on a des échéances importantes de la grosse mobilisation. Lundi, d'abord, les organisations syndicales sont reçues, par, on le voit. Euh, euh, mardi, il y a la mobilisation euh, générale, et puis, euh, mercredi, le euh, discours du Premier ministre, et puis ensuite, bah, on ne sait pas quoi, voilà, c'est surtout, le des les transports qui, qui mènent un peu la bataille par rapport à ça, en fait, le tout cas, la face émergée de la oui. Mais voilà, vous voyez comment euh, Alors clairement, là, on euh, là, en fait, parle de, de convergence Nous on est dans, le, dans la logique de, de poursuivre la mobilisation, qu'elle ne s'arrête pas, qu'elle s'arrête au moment où euh, le gouvernement... À la raison et retirera son projet, qui est un projet néfaste pour l'ensemble des travailleurs. Donc, euh, alors, sortir ma boue de cristal, je, je ne peux pas, j'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est que euh, là, clairement, il y a dans tous les secteurs. Euh, des, des appels à reconduire la grève, et pas à reconduire la grève une journée, c'est reconduire la grève et la reconduire jusqu'au bout. Euh, là, l'appel des confédérations euh, nationales à cette journée du euh, 10 décembre, euh, c'est évidemment un point d'appui pour continuer et puis pour qu'on ne lâche bah, pas, et pour vraiment reconduire et, et poursuivre la mobilisation jusqu'au bout. Merci beaucoup. Il est couleur, il est encore plus beau, celui-là. Voilà. Super, bon courage, Julien. Merci, Allez, donc, journée, sur vous. Heureux. Ça va, ça va, ça pas, on va faire la femme, on va se déplacer, on va se déplacer, on va se déplacer, on va se déplacer, on va on